Cristiano Ronaldo, qui ne le connaît pas Mais est-ce que vous connaissez la recette de son grand succès Cristiano Ronaldo, de Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester au Real Madrid, et puis maintenant à la Juve. Cristiano Ronaldo est plus qu'un champion. C'est un grand athlète qui gagne et qui pleure. Cristiano Ronaldo... Aime plus que tout le monde ce qu'il fait maintenant je vous laisse découvrir la vidéo qui illustre beaucoup mieux l'histoire de cet enfant prodige cliquez sur le premier lien dans la description vidéo recommandée par hashtag partage hashtag partage et la plateforme qui met à votre disposition chaque jour les meilleures formations offertes par les meilleurs formateurs du web marketing francophone. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne hashtag partage. Merci et à demain.